Hein, dans ce grand jeu de la vie qui a ses dimensions et qui a ses grandes vérités universelles, ses grandes lois. Et on doit comprendre qu on est, qu on, de quoi nous sommes conçus et qu'on doit reprendre la maîtrise de notre esprit, notre pouvoir, notre euh, euh, véritable pouvoir de canaliser l'énergie, de canaliser cette lumière-là qui coule à l'intérieur de nous. Et au travers de ça, bien sûr, il va y avoir les pensées, les émotions, les sensations, nos façons de percevoir les choses, nos croyances, nos blessures, nos perceptions de ce qui est, et on veut emmener une cohérence, donc on doit purifier ce canal-là, on doit purifier cet esprit-là pour, ultimement, être tout simplement un canal de lumière ou un laisser-passer ce qui est, sans distorsion. Mmh. C'est vers ça que je marche, c'est vers ça que je marche depuis un bon bout de temps. Maintenant, c'est encore plus clair et intentionnel. Et plus que je me suis libéré en cours de route, c'est devenu une évidence claire. La libération apporte le succès, apporte la pleine réalisation, apporte l'abondance, apporte... Plus tu travailles sur les racines, plus les fruits sont là. Si les fruits ont besoin, ont d'affaires à être là, en fait.